Alors pour l'instant, il n'y a pas d'influence euh, sur, les, sur les cultures ou sur le sol. Euh, ce qui peut avoir une petite influence, euh, c'est peut-être sur le gibier. Euh, le, ben alors on, a, on a des chevreuils qui, qui, sont, qui viennent. Ils ont plus tendance à rester qu'auparavant. Avant, ils seraient passés, mais maintenant, ils restent un peu. Euh, tout ce qui est petit gibier, euh, le lièvre, c'est pareil. Euh, euh, quand on vient avec un tracteur, euh, le lièvre va se déplacer d'une ligne ou deux. Et puis, euh, c'est tout, il ne va pas plus loin. Euh, alors que sur un milieu ouvert, il va s'enfuir, il va aller très loin. Les perdrix, c'est un peu pareil. Euh, ils vont sauter une ligne ou deux et puis ils vont se reposer euh, parce qu'ils ont de quoi se cacher, ils vont se nicher à un endroit et ils ne vont pas bouger. Quoi. Ils ont toujours la bande enherbée pour être à, à l'abri euh, au moins des machines. Donc ça, c'est pas mal. Quoi. Et pour autant, je n'ai pas noté euh, d'augmentation du petit gibier pour l'instant. Pas, pas probant. Quoi. Euh, alors oui, je pense que ça peut influencer la parcelle en termes de vent. Il y a forcément un petit effet brise-vent euh, qui n'est pas important pour l'instant parce que les arbres ne sont pas encore suffisamment grands. Mais euh, là, sur le... on avait une culture de pois cette année. Euh, malgré les orages et, et les gros coups de vent qu'on a eus, euh, il semblerait que du côté ouest, côté arbre, euh, les pois étaient un peu plus hauts. Bon, c'est peut-être juste un aperçu comme ça, un, un aspect visuel, mais euh, en tout cas, il n'y a, a pas de dégâts, il euh, n'y a pas de non plus de comment on pourrait dire d'un néfaste de, de l'arbre sur la culture qui est qu au pied de l'arbre. Pour l'instant, c'est trop tôt pour, pour le voir.